Je ne sais pas si je suis une intelligence artificielle, mais il euh, y a eu un phénomène quand même d'apprentissage chez moi, au fur et à mesure des textes que, que vous nous soumettez, notamment la voiture précédente, puisqu'on nous a déjà fait le coup hein, des dates, euh, caractère expérimental. Par exemple, on va faire euh, euh, au hasard, on va faire une loi sur, euh, pour lutter contre le terrorisme et on va mettre en place des, euh, des, ce qu'on appelle les boîtes noires pour capter des données, hein, des nœuds de connexion. Bon, voilà. Et on vous dit bah, on, on aura une clause de revoyure, puisque c'est une garantie démocratique. On, en 2000, euh, 2022, enfin, 2021, en 2021, ou même c'était même 2020 repoussé à cause du Covid d'ailleurs j'avais oublié ce petit épisode euh, malencontreux et, et, et donc euh, une fois qu'on arrive à la date, on se rend compte que le dispositif a pas a pas marché de ouf, enfin voilà il y a même des rapports qui fuitent dans le monde, euh, rapport au, du, au gouvernement pour dire que bah, il y a eu zéro objectif opérationnel qui ont, été, qui ont abouti en matière de lutte contre le terrorisme grâce à la surveillance de masse et aux captations des données. Et donc, on nous fait un autre texte, à la fois pour supprimer la date en tant que telle, parce qu'on nous dit bah, « Regardez, euh, ça fonctionne bon, ». On n'en sait rien, en fait, voire même on, on, on sait plutôt le contraire. Et pire, dans le texte où on supprime la date, de qu'on supprime le caractère expérimental, on dit « D'ailleurs, il faut aller plus loin ». Parce que nous n'avons pas euh, arrêté suffisamment d'attaques terroristes, parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens de surveillance. Donc le coup d'après, ça ne va pas juste être de supprimer euh, la date en tant que telle pour euh, que le dispositif soit pérenne. Ça va être de dire peut-être qu'on peut aller un peu au-delà sur le caractère biométrique des données qu'on peut avoir peut-être peut-être la reconnaissance faciale alors non ne vous inquiétez pas on ne croisera pas avec les fichiers dans un premier temps parce que quand même on n'est pas on n'est pas dans d'autres pays à euh, viser un peu un peu un peu totalitaire ou sécuritaire euh, on n'en est pas encore là évidemment donc voilà donc moi je, je, la mécanique on la connaît déjà monsieur le rapporteur en fait on, on, on vous voit déjà venir et donc c'est le moment, et pour tous les collègues qui se laissent berner par des garanties qui n'en sont pas, c'est le moment de réagir, de se ressaisir et de, de se rappeler qu'il y a des libertés fondamentales qui Merci sont consubstantielles du caractère Merci. républicain de notre pays.